Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale sur euh, une grosse légende de la lutte professionnelle, un WWE Hall of Famer, j'ai nommé le Sergent Slaughter. Mon nom est Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus et je suis en compagnie de mon co-animateur, Jonathan Drapeau, comment vas-tu Joe? Hey, ça va bien mon en enfant, numéro un. Yes. Écoutez chers auditeurs, ben ça va être une super belle émission aujourd'hui avec notre ami Surgeon Slaughter. Donc en plus le 4 juillet ça vient, la fête des États-Unis, le Independence Day, quoi de mieux que faire une émission sur un grand patriote américain mesdames et messieurs. Yes. Donc, euh, euh, ben commençons vivement dans le sujet. Donc, euh, mesdames et messieurs, euh, Robert Rudolph euh, Rinus dans le fond de son vrai nom, euh, il est né le 27 août euh, 1948, donc ça lui fait l'âge de... Ben là, il va avoir 74 ans. 114, exactement, donc euh, à Détroit, euh, dans le Michigan. Euh, puis son personnage de lutteur était celui d'un ancien Marine des États-Unis euh, qui a fait euh, la guerre du Vietnam. Est-ce que tu sais... Euh, que euh, Sgt. Slaughter euh, est le seul lutteur à avoir eu sa figurine dans euh, la collection G.I. Joe. Oui, je le sais parce que, ben, on va en parler justement plus tard dans okay. l'émission. Euh, puis euh, ça risque d'être vraiment très intéressant. On va vous apprendre des belles choses, les amis. Alors, euh, ben, vas-y, mon ami, tu peux commencer? Nous allons commencer à, à ses débuts, dans le fond, à la AWA puis à la NWA, un petit peu. Euh, il a fait un petit peu les deux dans. Oui, ouais, ouais, il a fait un peu de. de ben, euh, Bon, dans le fond, ouais, il peut appeler ça de l'indie, mais ouais, c'était ben, pas de l'indie. C'était à l'époque, c'était... Oui, c'était ça. C'était des territoires, là, exactement. la fameuse époque des territoires. Ben, C'est ça, il est entraîné par le grand Vern Gornier de la AWA. Qu'on parle souvent dans exactement. différents de nos euh, podcasts. C'est rendu ouais. qu'on parle autant de que Marty Genetics. Exactement. Il a fait ses débuts sur la ring en 1972 à la AWA. Cependant, ouais. durant la période de 1972 et 1980, il se fait connaître notamment sous les noms de Bob Remus, c'est dans le fond son vrai nom. Et Bob Slaughter, Bob Slaughter, The Executioner, ou encore Super Destroyer Mark II. Yes, ça ne pas confondre avec le Super Destroyer original, parce que c'est pas le même. Ah non, non c'est ça, pas. Exactement. Et faire euh, carrière à la AWE, dans le fond, et dans certains territoires de la NWA, et puis, euh, c'est Central Central, euh, ouais, ça, la Central State, qu'on a déjà parlé dans le passé, où la Georgia, j'appelle Ship Wrestling, où les, les fameux Killer Bees, on les Oui, ouais, exactement. Yes, d'ailleurs, on vous invite à écouter notre deuxième émission sur les Killer Bees. Euh, B. Brian Blair et Jumping Jim Brunzel nous ont, euh, ont gâté honnêtement. Un euh, bon 45 ont... minutes yes, euh, de et discussion. Puis, euh, pour, euh, pour ceux et celles qui... Euh, euh, elles sont capables de ben, les des... anglais là. les femmes des années 80 aussi. Oui, exactement. Ben euh, honnêtement, ça vaut la peine. C'est une belle. Euh... Une belle petite entrevue, une euh, petite euh, très très généreuse, là, en fait. Et puis, euh, bien, euh, nous sommes disponibles sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Music et, euh, et compagnie. Donc, euh, ben je te laisse aller, mon Ben, avec euh, le reste. Oui. Nous allons parler de son premier passage à la WWF euh, 1980-1981. Yes. C'est dans cette fédération qu'il commence à lutter sous le nom qui, euh, qui a fait de lui une grosse vedette, c'est-à-dire le sergent Slaughter. Attends qu'il y a Hill, par exemple. Il y avait, le, le, tu te rappelles, le Grand Wizard? Le regretté Grand Wizard ou... Ouais. Grand Wizard. Grand Wizard. Yes, c'est et... manager, ça. Oui, oh, oui, 1929-1983. Il en parle d'ailleurs dans le DVD des Greatest Managers. Yes. Euh, oui, il l'avait comme gérant. Il Très vite, s'est fait une réputation au sein de la compagnie grâce à ses fameux Cobra Clutch Challenge. Yes. C'était le même genre que ceux qui seraient les plus jeunes. Là, le Chris Masters faisait son Masterlock Challenge il assisait la personne faisait sa, sa, son Master Lock, yes, yes, le de yes, yes. ben, Ça Mais, fait penser Pour les Cobra. plus vieux. Il ben, y avait euh, Billy Jack Haines qui faisait le call. Cool, il y avait eu un combo, là, un Four Nelson euh, Challenge. Oui, avec, euh, ouais, avec Hercule. Oui, avec Hercule. Son frère, il s'appelle Yavance. <rire> oh, Hercule avance. Yes. Qu il qu il Donc, faisait en euh, soi le, le releveur de défi sur une chaise dans le milieu du ring. Yes. Puis, il appliquait la prise de Cobra Clutch. Il offrait même 5000$ à quiconque parviendrait à se déprendre mesdames et messieurs. Yes, et puis il y a eu une rivalité avec Bob Backlund pour le championnat des poids lourds de la WWF. En 1980, mais sans succès, Slaughter était le seul challenger à baser à la WWF à ne pas avoir perdu face à Backlund au Madison Square Garden de New York. Puis Backlund dans le fond l'avait baissé au Meadowlands. Oui, c'est ça. Mais jamais au MSG le Madison Square Garden. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, sur Runeswater, dans le fond, par la suite, il y a eu une feud avec le défunt Pat Patterson. Ah oui, une C'était vraiment intéressant. En effet, Pat Patterson, il l'interviewait en bas d'un ring, quand Black Demon, il l'a choqué, dans le fond, à la dernière minute, avec le Cobra Clutch Challenge. Et puis, il s'est fait traiter de Yellow par... Slaughter. Et puis, euh, Pat Patterson s'est porté volontaire au challenge du euh, Surgeon Slaughter. Ouais, même qu'il. Ré... Si, en cas de réussite, il, il allait donner même 10 000 mesdames et messieurs. Oui, oh, c'est intense. Là. Et puis, euh, par la suite, dans le fond, lui, on donné un vilain coup de nous dans le ventre pour le frapper sans arrêt. Parce qu'il était sur le bord de se défendre. Oui, c'est ça, exact. Et puis, euh, lui a donné, c'est ça, un, un, un vilain coup. Puis, euh, ça a déclenché une grosse rivalité euh, qui aboutit à un alley fight à, à New York, au Madison Square Garden, une fois de plus. Et puis, euh, entre les deux, euh, voyons, Le, où, je... entre les deux, remporté par Pat Patterson. Ce match est considéré comme l'un des, des meilleurs matchs euh, hardcore des années 80. Est-ce que, selon PWI, il y a quelque chose euh, en lien à ça? Euh, euh, euh, ça fait deux faire partie des matchs de bien, Il faudrait que je rechecke comme pour il faut. Regarder, mais... hein, ça serait intéressant. Mais il y, a, euh... il y a du sang là-dedans. Ouais. Hein. c'est pas. Euh... Yes, yes, yes. Il um... fait ça que ça bat, à un moment donné. Ah, ça se peut. Hein. Et puis, euh, ben, il y a eu le passage euh, à la Jim Crockett Promotion, qu'on parle souvent dans différents. Euh, oui, ça l'a viré spéciales. la WCW plus tard dans les années 80. Au mois de septembre 1981, Slaughter a rejoint la National Wrestling Alliance, luttant surtout dans son territoire fétiche, Jim Crockett Promotions. Yes. C'est à ce moment-là que le champion NWE US de l'époque, Wahoo McDaniel, a dû mettre son titre vacant car il fut blessé par le sanguinaire Abdullah de Butcher, sure, qu'on a fait une émission d'ailleurs récemment yes. et qu'on vous invite à visionner. Euh, commenter, euh, faire des thumbs up. Euh, yes. D'ailleurs, euh, une personne euh, super sympathique là, qu avec qui euh, j'ai jasé euh, Abdoulah, euh, quelques minutes au téléphone récemment. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, ben on poursuivons avec euh, euh, le mois suivant. Slaughter participe à un tournoi pour déterminer euh, un nouveau champion des États-Unis d'Amérique, de la NWE. Euh, puis, il a battu, dans le fond, Johnny Weaver, Jay euh, Youngblood, et en grande finale, Monsieur euh, la légende vivante, Ricky the Dragon Steamboat, pour remporter le titre qui était vacant à l'époque. Euh, puis euh, il conservera ce titre pendant plus de sept mois. Donc, euh, avant de perdre le titre face à euh, Wahoo McDaniel le, le 21 mai 1982, il regagne le titre euh, le 7 juin, euh, <coughs> le 7 juin pour le repère de pour euh, de bon, le 22 août, euh, 1900, euh, 1982, contre euh, ce même, euh, le même lutteur d'enfant contre euh, Wahoo McDiall. Exactement, c'est ça. En septembre 1982, Slaughter et son partenaire Don Kernodle ont remporté le NWA World Tag Team Championship au départ d'Antonio Inoki et Giant Baba à Tokyo, deux grosses légendes japonaises, mesdames et messieurs. Yes. Et euh, en tant que champions par équipe, ils sont entrés dans une rivalité passionnée, avec l'équipe de Ricky Steamboat et de Jay Youngblood, qui a eu comme résultat, le 12 mars 1983, une victoire de ce dernier dans un match en cage d'acier à Greensboro en Caroline du Nord. La stipulation était que si Steamboat et Jay Youngblood perdaient cet affrontement, ils ne pouvaient plus jamais être partenaires. Euh, peu de temps après, la fio de Slaughter avait quitté la Jim Crockett Promotion. Oui, c'est ça. Et puis, euh, bien par la suite, dans le fond. Euh... Au début, de, euh, euh, ici, on, au début de 1984, euh, on, la carrière de, de Surgeon Slaughter a pris une toute autre euh, tournure avant qu'il soit viré. Et puis, euh, par la suite, euh, il, soit, sort of viré, il, il a viré Fates, dans le fond. Euh, puis euh, il a défendu l'honneur de son pays contre euh, l'un des plus grands îles euh, de l'époque, c'était euh, l'Israélien euh, Aaron Sheikh. L'Iranien. L'Iranien Aaron Sheikh Yes, l'Iranien Aaron Sheikh Et puis, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, ils ont eu une grande, grande rivalité, là, euh, dont un autre Osborne qui s'est fait au Madison Square Garden. Exactement. Euh, yes, tu peux continuer, mon ami. Alors, euh, on est où, là? On est là! Cependant, avec la popularité de Hulk Hogan en tant que champion du monde des poids lourds de la WWF et leader au sein de l'entreprise, Slaughter a quitté la WWF pour l'AWA. Dans le DVD de Vince McMahon, sur Vince McMahon Slaughter a déclaré qu'il avait été congédié par McMahon à Toronto après avoir fait un no-show, c'est-à-dire de ne pas se présenter à un gala, dans lequel il était bouqué pour protester contre le refus de McMahon de lui accorder six semaines de vacances payées. Yes! Puis tu sais... Euh... Euh, suite à ça dans le fond, il y a eu d'autres entretiens avec Slaughter et McMahon ouais. qui ont euh, qui se sont révélés que Slaughter avait davantage quitté l'entreprise à cause d'une chicane qui avait été euh, qui avait éclaté en raison du fait que la WWE ne voulait pas que Slaughter ait euh, sa figurine euh, dans les jouets de GI Joe. Ouais, C'est ça qu'on parlait au début là, la, la ouais, de la. parce figurine. que dans le fond euh, à cette époque-là right, euh, c'était Hasbro qui faisait les, euh, les figurines de de voyons euh, du, euh, Désolé pour le mériter. Euh, de la WWF. Ouais. Et puis, euh, ben dans le fond, euh, c'était les petites figurines qu'on qu a déjà montrées dans une... Euh... Ouais, ouais, les ouais, petites ouais, figurines ouais. de Roddy Piper. Yes. C'est ça, fait que, ça doit être une des raisons pourquoi. Puis euh, au moment de son départ, Slaughter était le dernier top face de la fédération qui dépassait largement l'ancien lutteur euh, Jimmy Superfly ouais, En fait de popularité. Là, ouais. En fait de popularité. Et même Andrew the Giant, là, qui, euh, qui était pas loin... Euh, euh, derrière, avec une popularité qui était en, en rivalité avec le grand Hulk Hogan. Ben, c'est sûr que quand c'était comme un héros américain, Sergeant Slaughter, c au même titre que Hulk Hogan, euh, tu sais, il y avait, avait le flaque des États, puis en tout cas, euh, vous, vous connaissez ceux qui connaissent Sergeant Slaughter, ils l'ont vu souvent. Yes. Quand, quand il était face, bien entendu, quand il était c'est une autre, pa, autre patate à gosse, Non, c'est ça. Alors, Alors bon. le, nous sommes rendus au second passage à la AWA. De yes. 1980... entre 1985 et 90. Yes. Slaughter a reçu un énorme push peu de temps après son retour avec la Fédération du Minnesota, devenant le champion des poids lourds de l'AWA Americas, battant Larry Zbisco. je me suis pas trompé, c'est pour lui. Le je m'en me fâche quand je cite un nom. -là. Le 21 juin 1985. Yes. Il a yes. défendu le titre avec succès contre des lutteurs comme Zbisco, euh, ben, Kamala, Boris Dukov et Nick Buckwinkle avant que la ceinture ne soit désactivée le 26 août 1986, et a rivalisé avec Sheikh Adnan Kassi, général Adnan à la WWF, ouais. et son écurie de lutteurs de Road Warriors, de Colonel De Beers. Il a même défié Stan Hansen pour le titre polo et mesdames et messieurs. Ça devait, ça devait torcher de voir du sang, la dessinée. Ah, C'est <rire> ça. ça. Et puis, euh, dans le fond, on tombe au troisième passage à la WWF de M. Euh, Sgt. Slaughter en tant que euh, sympathisant irakien. Donc, euh, au début dehors, de, de l'émission, j'ai mis, je vais remettre ma photo, dans le fond, c'était euh, son personnage <rire> ici qu'on voit bien euh, de euh, Surgeon Slaughter. Exactement. Qui euh, était... Euh, ils ont fait une, une, une genre de stables, là, euh, à cette, en 1990, c'était l'évasion du Koweït euh, euh, en août 1990, là, avec... L'anecdote la, euh, là-dedans, c'est que, pas beaucoup de temps après le Evil 6, euh, le sergent Slaughter, là, il, il a écrit une lettre à Vince McMahon, dans le fond, okay. mentionnant son intérêt de faire un retour avec la fédération de Stamford. Ouais. McMahon a accepté, il a proposé à Slaughter de lui faire, faire un personnage de Hill. Okay. L'idée de McMahon, c'était que Slaughter là, devienne un anti-américain, il est comme Aaron Sheik, en raison du fait que le soviétique Nikolai Volkov, il soit il viré face. Tu te rappelles quand la guerre froide est enterrée? Ben, Il ouais, n'y ouais. avait plus de raison du euh, Nikolai Volkov. C'était un soviétique sympathisant américain. Ben, là, oui, c'est ça. Avec la petite toune la de l'armée américaine, de l'Alliance, dans la Survivor Series. <rire> ben oui. Euh, ouais, c'est ça. Euh, sympathisant américain. Car l'URSS le et les États-Unis, comme j'ai dit, avaient enterré la guerre froide. Selon yes. l'auteur elle a eu du mal à faire des promos anti-américaines associées à ce scénario. Ben c'est ça, t'es habitué à le Warface, par ah, l'envie des études, là. là il chiait ses étoiles qu'on aimait. Fait que là, il a comme complètement viré son cap de bord. Fait que c'est sûr que là, ben en plus, il était avec le... les gars les plus détestés. Hanan euh, puis... Euh... Hanan... Ben c'est un petit peu plus tard. Mustafo, là. Là. Aaron Shea, ouais, et toute cette gang-là, puis tu sais euh, lors de notre émission avec les Killer B, tu te souviens, Jim Brunzel parle, euh, puis il dit que c'était Tellement facile, tellement facile, c'est tellement facile de se faire aimer. Ah oui, le sortir de c'est facile. On se souviendra qu'en 1984, c'était en c'est en 1987. Oui, ils contre la connexion soviéto-iranienne. sont contre la connexion soviéto-iranienne. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc tu peux poursuivre, mon ami Ben. Alors, dans ce temps-là, comme on a dit tantôt, c'était l'invasion du Koweït. On donne un petit coup. Non, on peut je veux dire. Yes. L'invasion du Koweït en 90, à 1990, à août par l'Irak bassiste, a eu un énorme résultat d'une crise politique qui a mené à la fameuse guerre du Golfe de 1991, au yes. cours de laquelle le Koweït a été libéré par une coalition militaire dirigée par les Américains. Une décision a été prise pour que le sergent Sla euh, Slaughter soutienne les Irakiens, non pas pour les raisons politiques, mais plus pour le fait que Slaughter aimait la violence et que le gouvernement irakien était un peuple violent, alors que le régime américain était, selon Slaughter, devenu « momoune ». <rire> ben, bah, c'est un peu sûr que ça. Quand tu fais la traduction, c'est un peu sûr que ça bah, veut dire. ça ressemble un peu à ça, hein. Puis, euh, ben, par la suite, dans le fond, euh... Alors, à la fin de 1990, Slaughter a commencé à être euh, dans les aspirants numéro un pour le titre de la Fédération. La fédération, bah la fédération oui, ben oui, la Guerre du God c'est euh, un champion Détenu dé dé dé dé dé dé par euh, le défunt Ultimate Warrior à cette oui, époque-là. WrestleMania 6 y avait battu le yes, euh, Depuis sa victoire contre Hogan à WrestleMania 6, comme tu viens de le mentionner. Et puis, Slaughter, dans le fond, a eu euh, sa chance contre Ultimate Warrior, au Royal Rumble de, de, de janvier 1991. On se souviendra qu'il y a eu euh, quelques jours après le début de la campagne aérienne de la guerre du Golfe, il a vaincu, dans le fond, le Warrior lorsque Randy Machoman Savage, qui était également en conflit avec le Warrior à l'époque, a frappé le champion à la tête avec son sceptre royal que Ted DiBiase lui avait offert en cadeau lors de son couronnement. Ah oui, ça rappelle. Il avait couronné un Golden Scepter. Yes. <rire> il est beau Mais Oh, oui, histoire est long oh ouais, ouais. il est l'homme de C'est un beau, un bel artefact de l'histoire de la lutte professionnelle. Mais Donc, là, que... ouais. qui était son aspirant numéro un à WrestleMania 7? Euh, c'était pas... Euh... Quand Scepter était, était champion, c'était qui qui a affronté, t'en un autre héros américain. Ben oui! Yes! Il a perdu le championnat de la WWF face à Hulk Hogan à Resson Manessin. Ah oui, c'est vrai. Slaughter a présenté son nouvel allié, le colonel Mustafa, des Iron Sheik, l'ancien rival de Slaughter. Yes! Slaughter et ses acolytes se sont disputés avec Hogan pendant des mois, notamment lors d'un match avec un handicap à trois contre... Euh, ben, quand il était avec Ultimate Warrior, Hogan, euh, tu sais, c'est en 1991, mm -hmm. au Madison Square Garden, là, mm -hmm. la fameuse fouette du scandale de Ultimate Warrior, là, qui demandait genre 250 000 piastres, c'est ça, c'est ça, exact. Et en parle dans The Self-Destruction of Ultimate Warrior. Yes! Et puis, ben, on pourrait parler, euh, mon ami, dans le fond, de euh, la liste des, euh, des, de certaines apparitions qu'il a faites. Euh, ben, Mais avant euh, tout, il y avait viré faille, ça, me Oui, c'est vrai, c'est vrai. C est c est vrai. Il avait fait une promo que... dans bon, donc ça un Yes, dans le fond, il a fait une promo ouais. avec, euh, après la foudre avec Cody, ouais. I Want My Country Back lors de l'épisode de WWF Superstar. Ouais, Slaughter ouais. est venu sauver ça Jim Duggan d'une attaque des Nasty Boys. Duggan et Slaughter ont fait équipe pour vaincre les Nasty Boys et ont continué à faire équipe au cours des prochains mois de 91. Yes. Et puis Alors, lors épisode fait, de, de bien, la ouais. WWF Superstar Slaughter est venu sauver Axel. Ouais, ah, c'est ça, ça, ça, que ça comme on dit, c'est ça exactement. Fait que ensuite de ça, ben euh, en août 1997 euh, dans l'épisode de is War, il est devenu la commissaire de la WWF en remplaçant Gorilla Monsoon. Euh, qui, euh, en réalité, avait pris sa retraite en raison de problèmes de santé. Parce qu'on sait que Gary Manson, tu sais, une de ses dernières apparitions à TV, Gary Manson, c'était à WrestleMania 15. Ouais. Il était, je pense, d'un jeu. Ouais, oh, il était d'un juge du, con... du combat de Butterbrink et de Bargun. Ouais. Tu vois, il est tout amaigri. À... Tu ne le reconnais pas. Là, ouais, là. Ouais, ouais. Comme Earthquake, dans ses derniers milles, quand il avait le cancer, là, il était full amaigri. Puis yes. il... c'est ça, il est mort en 99. Oh, il est mort en 99. Euh... Quelque part, soit euh, septembre, octobre, dans ce point-là. Yes, yeah, c'est Gary euh, En fait, euh, Slaughter est finalement devenu le, la risée de la Big Generation X. Euh, dans le fond, Shawn Michaels et Triple H euh, ont ri lui, lui, lui pas mal, pas mal, euh, lors de, surtout d'un épisode de Roy's War. Euh, tu te souviens avec euh, les, les fameuses. Euh, il parlait, puis il postionnait, puis il y avait les. Euh, ouais, ouais, Il y avait ouais. une espèce de. Pis il l'appelait Sergeant Slauber. Ouais, ouais, c'était oh, connu. Ensuite de ça, ben, il y a eu euh, sa rivalité avec Triple H euh, qui s'est poursuivie à, à WrestleMania 14. Tu ah. te de ah. l'anecdote? Euh, non? Ben, pour empêcher China d'interférer parce qu'il spawn contre Warner comme championnat ouais. européen. Pour empêcher Chyna d'interférer en faveur de Triple H, il s'est yes. menotté avec elle. OK. Pis là, maintenant, elle, elle, elle a de la poudre d'en face. Yes. Elle a fait un low blow à One Heart. Triple H a fait le pédigré en 2-3. C'était un bon petit match, hein, franchement. Yes. Et puis, euh, par la suite, plus tard dans l'année, euh, Slaughter est devenu Hill, euh, Puis, il a rejoint Vince McMahon avec Joel Briscoe et Pat Patterson. Euh, pour être, dans le fond, dans la direction... Bon, C'est euh, la corporation, Oui, yeah, la corporation, avec... Euh, C'est ça, est devenu un, un des sous-fifres... Ouais, euh, sous ...de euh, McMahon, afin de l'aider à mettre des bâtons dans les roues à des rivaux, comme euh, Stone Cold Steve Austin. The Rattlesnake. À la fin de 1998, euh, Slaughter a cédé le rôle de commissaire à Shawn Michaels. Ben oui, il est revenu, il faisait un bruit qu'on l'avait pas vu, il est revenu de sa blessure, oui. mais il n'était pas en tant que lutteur. En tant que commissioner. Exactement. Et puis, en avril 2001, il a fait une apparition à WrestleMania 17 euh, qui s'est déroulée où Houston Astrodome. Yes. Très bon WrestleMania, yes. et des euh, Dans le fameux gimmick Battle Royale. Et ben, oui, puis, d'ailleurs, le gimmick Battle Royale, mes amis. Euh... On vous, on vous invite aussi à écouter notre émission qui va sortir prochainement oh, bientôt. sur Duo que The Dopster Drosy, une, une personne super sympathique avec qui on a pu s'entretenir ouais. quelques minutes. Et qui fait partie du Gaming Battle Royale. Exactement. Donc, euh, ben on, vous en, on vous invite à euh, visionner cette vidéo. Elle est intéressante et euh, on apprend plein de belles choses. C'est vraiment cool. Il était vraiment sympathique. En novembre 2003. Euh, il, il, il perd un match contre Randy Orton, Arrow. Euh, puis Orton est devenu comme, à partir de ce moment-là, le fameux Legion Killer. Ouais, il avait, il avait vaincu Harley euh, Race et compagnie. Ouais, toutes des grosses ça. légendes. Il faisait le RKO. Puis yes. il avait Lors de Vengeance, Night of Champions, en, en juin 2007, il affronte en euh, équipe avec euh, Jimmy Snow, Superfly, Snuka, Dio San Domino. Yes. Euh, pour le WWE Tag Team Championship et perdent malheureusement l'affrontement. Oui, malheureusement. Ben, c'est les jeunes qui ont fait, battu les vieux. C'est sûr, exact. Mais c'était quand même <coughs> un bon ouais, c'était un bon combat. Ah, jamais... Puis, euh, on se souviendra, je crois que c'était un de ses derniers combats, le 31 décembre… 2012. 2012, oui. En... À... Euh, il, a, il a défié pour le championnat, pour le championnat des États-Unis de l'époque, Cesaro, dans un match pour le championnat des États-Unis de la WWE. Cependant, ben, il a perdu le match. Puis, euh, je pense aussi, tu sais, à un moment donné, il y avait une, euh, une suite de combats où est-ce que, comment est qu il s'appelle déjà, euh, euh, voyons, c'est quelque chose là. Tout ça, chico Raw Old School, il avait affronté Alberto Del Rio Monday oui, oui. À un il y avait un Rust le 4 juillet, il avait affronté Jack Swagger, et Jake Hager à la IW. de ouais Oui, oui, oui. Il y en avait un autre, là, 7 quelque chose. là... Euh, pas ça Rollins. Non, non, il était roux, là. Il disait tout le temps, moi j'ai des enfants, moi j'ai des enfants. En tout cas, je me souviens pas de son nom, mais lui, genre, One hey, Bang, là, il. Il disait tout le temps, mettons, it's time, mettons, ah, je sais qui disait, parle, tu mais je sais vous... je je pas. Je tu parles, parle, mais je ne sais pas. de sais Mais je lui là. pas, je peux le marquer sais je ne avait affronté mettons Vader. Il avait affronté. ne je je Qui a été le premier champion en équipe de SmackDown avec Rhino. Yes! Puis qui a fait équipe avec Rhino Impact Wrestling Oui, même ça. Aussi. Exactement. Ouais, mais je pense que Surgeon Slaughter avait fait une apparition, là, une ah, fois. Ça se peut fort mieux. Je ouais, mais il mais ça fait battre par Animal, par Lito, il s'est fait battre par Vader. Vader. Ça, c'était bon, hein, en ouais, c'était vraiment Va euh, Il y avait dit Slaughter Time, le t'as de Vader. Oui, oh, ça rentrait, Oui, ah, c'était bon, oh, vraiment cool. Animal, The Legend of oh, oh, the Universe, Et puis, revenons à Surgeon Slaughter. Donc, ben il a remporté quelques ah, récompenses euh, plus de bon lueur. c'est ça. Donc, euh, ben, tu... est-ce que tu veux y aller, mon ami? Ah, c'est moi qui vous disais ça. Ah oui? En 1984, mesdames et messieurs, était le lueur, le, le, lueur, le lutteur le plus inspirant de l'année, le most uh, inspirational wrestler of the year, dans le fond. Yes. En 1991, avec sa gimmick de M. Irak, c'était le most était, hated, était Le plus détesté. En 1991. Yes. Mais une récompense que personne n'oubliera jamais quand on honore uh, les plus grands, c'était alors de WrestleMania 20, en l'honneur du. Uh, euh, du WWE World of Fame 2004. Il est introduit par son ancien rival, la, la veille de WrestleMania 20, euh, Pat Patterson. Puis j'ai écouté, euh, tu sais, The Greatest Wrestling Star the 80s. Ouais. Il y a un bout qui parle de Sergent Slaughter, puis là, temps t'entends euh, Pat Patterson qui dit dans son discours euh, «Quand il est sorti du ventre de sa mère, il est sorti par le bâton. <rire> Mais c'est vrai, pareil, ah, il ouais, semble bien rire de cette merveilleuse ouais, blague. Ouais, puis, il a dû se faire agacer un petit peu euh, tout le long de sa carrière. On l'appelle menton, mais crime, ça, ça reste que c'est une grosse légende. Ça va, Slaughter? Ben oui, ben oui, ben Moi, oui. quand j'étais petit, en tout cas oui. c'est un heal que j'ai jamais détesté. Yes, Comme Tigassier, euh, puis c'est ça. Donc, euh, ben, c'est ici que ça termine notre belle émission. Oh, euh, pas sur, déjà. Euh, ben oui, sur ce jeune <rire> Slaughter, un beau 25 minutes pour, euh, pour vous faire plaisir, chers euh, amis uh Wrestle Rockstar qu'on appelle en tout cas une bonne fête des États-Unis uh happy independence day qu'on devrait dire yes happy uh, mm. 4th of July uh, for everyone for uh English uh listeners so uh this is uh an honor to uh produce this uh, special edition of uh about um one of our uh, Probably one of the biggest legends. Oh, yeah, of uh, course. There ever live. So, uh, Surgeon Slaughter. And uh, voilà, donc, c'était uh, Jonathan Drapeau du Wrestle Rock Podcast. Uh, J'ai été avec mon collègue Benoît. J'en Je ai pas de tout ça. Merci, mon bel. Et euh, vous, voulez -vous, vous voulez que je prédise quelque chose pour Sergeant Slaughter dans le futur? Ben, pourquoi pas? Ben, ben je lui prédis de la santé, puis je lui prédis peut-être, qui sait, peut-être un autre gimmick Battle Royale, ou un, un dernier match qu'il pourrait faire quelque part à Raw ou à SmackDown, ou dans un yes. pay per quelconque. Yes. Un, une réunion de légende, là, ça serait pas possible. Ben oui, quand même, ça serait juste un match de deux minutes. Juste le oui. fait de voir euh, Sergeant Slaughter jouer vais mon Une apparition rookie. pour WrestleMania 40? Ça pourrait être le fun. Ah, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous, de vous jaser. Alors, Alors vous aimez... les Wrestle Rock stars, nous allons nous retrouver bientôt pour un prochain Wrestle Rock Podcast. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not No, actually, I'm a farmer. <laughs> New world order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! <laughs> the rock says, Sweet baby Jesus in the office.